Bon, donc je suis donc Marie-Claude Godel et j'ai la charge de modérer cette dernière table ronde sur informatique, robotique, intelligence artificielle et le genre dans ces choses-là. Alors, tout d'abord, je me présente. Je suis professeur émérite de l'université de Paris Sud à Orsay et je suis membre du bureau de l'association Femmes et Sciences, dont vous avez sans doute entendu parler. Euh, je travaille depuis les années 80. Euh, je fais de la recherche sur les problèmes de sûreté de fonctionnement du logiciel. Je vais maintenant vous présenter les autres intervenantes. Alors, Ode Bernheim, c'est elle. Voilà. Donc, euh, elle est actuellement postdoctorante au Weizmann Institute après une thèse à l'Institut Pasteur. Tu me corriges hein, si, si ce n'est pas ça. C'est une généticienne et euh, elle a été cofondatrice et co-présidente de l'association Vax Science qui mène des actions pour une science sans stéréotypes et la parité en science. Elle est co coauteure ou co-autrice du livre L'intelligence artificielle pas sans elle, dont elle nous parlera. Euh, Ludivine Alien 10, c'est elle, euh, doctorante en sociologie à l'université Picardie-Jules Verne. Euh, elle travaille sur la robotique humanoïde et les aspects de genre associés à la conception de ce type de robot. Et donc, elle va aussi nous parler de ça. Euh, enfin, Sonia Ben Mokhtar, qui est chercheuse CNRS au Liris. Alors, le Liris, c'est le laboratoire d'informatique en images et systèmes d'information, euh, localisé à l'Insa de Lyon. Et elle est responsable de l'équipe distribution, recherche d'informations et mobilité. Alors je vous traduis, il s'agit en fait d'exploiter de, de, les données personnelles du web et en particulier d'essayer de, de, d'inférer des informations sur le genre. Et de, elle travaille aussi d'une manière plus générale sur le biais de genre dans les algorithmes d'apprentissage dont on a déjà un petit peu parlé à la session précédente, pas la précédente, celle encore d'avant. Avant de leur passer la parole, je vais brièvement partager avec vous quelques réflexions sur le sujet. Euh, sachant qu'il s'agit d'un thème pas si émergent que ça, finalement. Il est lié à l'évolution de l'informatique euh, depuis plusieurs années, euh, due au phénomène « big data ». Je dis « big data » parce qu'on comprend plus vite, même si c'est un peu anglophone, qui a fait évoluer la discipline vers des approches statistiques ou des approches approchées, euh, en complément des approches plus classiques euh, qui étaient développées jusqu'à ce moment-là, qui étaient euh, symboliques et exactes. Alors, comme cela a été dit, quand on parle actuellement d'intelligence artificielle, et plus particulièrement d'apprentissage, il y a un vrai risque de voir reproduire infatigablement les stéréotypes du milieu où ont été euh, collectées ces masses de données. Et euh, on va en reparler dans la suite de, de cette table ronde. Et tout à l'heure, euh, on a parlé de bêtises et d'intelligence à propos de ces, de ces systèmes. Et moi, ce qui les caractérise le plus, euh, je pense que c'est leur infatigabilité. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment capables de reproduire sans se lasser, euh, Tous ce qu'ils ont euh, inféré et euh, euh, tiré euh, des données qui leur ont été fournies, la bêtise et l'intelligence de ces systèmes venant plutôt euh, des développeurs. Alors, euh, si cette problématique, euh, elle apporte à l'autre question de recherche euh, que, selon moi, L'informatique en général peut aider à résoudre. Et pas seulement euh, l'informatique, l'intelligence artificielle. Je vais vous donner un exemple. Alors, il s'agit d'un travail d'informatique théorique qui a été fait par Claire Mathieu et d'autres. Claire Mathieu est une algorithmicienne, directrice de recherche au CNRS. Euh, elle a été associée comme conseil euh, au nouveau euh, parcours Sup. C'est elle qui a paramétré, euh, aidé à paramétrer l'algorithme. Euh, et euh, son travail, le travail dont je vais parler, s'intitule, euh, tenez-vous bien, euh, « L'homophilie et l'effet plafond de verre dans les réseaux sociaux ». Alors je pense que plafond de verre, on est beaucoup à connaître très très bien. Euh, réseaux sociaux, euh, je pense qu'on est à peu près tous euh, au point. Alors l'homophilie, vous savez peut-être pas très bien ce que c'est, mais c'est le fait d'aimer ses semblables. Donc, ce, que, ce, que fait ce, ce qui est fait dans ce travail, c'est le développement d'un modèle mathématique qui démontre que dans un réseau social où il y a deux populations et où il y a des, une, une manière d'évoluer, qui présente trois caractéristiques. Une arrivée majoritaire-minoritaire. Ça veut dire, par exemple, qu'il y a plus de M qui arrive que de F. Bien entendu, ce que je suis en train de vous dire n'est pas du tout spécifique au genre, mais j'ai choisi quand même mes noms de variables en conséquence. Donc, il y, a plus, il y a une population qui arrive plus que les autres, où il y a quelque chose qui s'appelle l'attachement préférentiel. L'attachement préférentiel, c'est ce qui se passe sur Internet et dans les sites web. Et en gros, ça se résume à on prête aux riches. C'est-à-dire euh, plus un site euh, est référencé par d'autres sites, plus les sites, euh, les nouveaux sites le, ont tendance à le référencer. Et l'homophilie, qui est donc, je vous le disais, je préfère mes semblables. Donc euh, voilà. Si euh, vous avez ces trois caractéristiques et si vous faites tourner le modèle euh, avec euh, un certain nombre d'exemples de, de, et de paramètres. Ce qui a été démontré, c'est qu'on aboutit, au bout d'un certain temps, à un phénomène de plafond de verre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quel que soit l'état de départ. Ça veut dire que si, même si vous partez d'un état du réseau qui est paritaire, eh bien, si vous avez ce genre de phénomène d'évolution qui se passe, vous allez aboutir à quelque chose où il y a un plafond de verre. Voilà, donc c'est une très jolie démonstration mathématique. Bon, enfin, ça, pour moi, je la trouve jolie, vous n'êtes pas forcés de la trouver jolie. Euh, mais il euh, y a un autre résultat qui est assez amusant, c'est qu'en l'absence d'une de ces trois caractéristiques, eh bien, il n'y a plus de plafond de verre, il n'apparaît plus. Alors voilà, je voulais vous parler de ça parce que euh, ben, c'est une autre manière d'aborder les, les phénomènes de genre euh, dans, euh, dans un contexte informatique. Euh, et ça montre bien que ce n'est pas forcément, par exemple, parce qu'on partira d'un état paritaire euh, des contributeurs à un réseau social, qu'on euh, va le rester. Donc, c'est des résultats fort intéressants. et Je pense que c'est un exemple du type de recherche qui pourrait être développé dans le cadre de l'informatique et de la théorie des réseaux pour, disons, lutter contre les phénomènes de genre ou comprendre, en tout cas, les phénomènes de genre. Voilà, donc je voulais simplement vous donner ce, ce petit exemple du type de recherche qui, à mon avis, serait d'un grand intérêt dans les, dans les années qui viennent. Euh, sachant que on se rejoint tous sur euh, l'analyse du fait que euh, il va y avoir, il y a déjà un grand problème de biais dans ce qui se passe dans l'intelligence artificielle. Je vais maintenant euh, passer la parole à Aude. Euh, je ne sais, si, sais pas si tu n'as pas un, un micro, micro devant toi. Oui, euh, j'ai des diapositives. Donc, euh, bonjour. Oui, 10 minutes. Donc, bonjour à toutes et à tous. Euh, J'ai l'habitude de commencer par, euh, normalement, je fais euh, ce type d'intervention avec Flora Vincent, qui est mon acolyte depuis 7 ans. Il y en a qui nous connaissent bien euh, toutes les deux. Euh, et, euh, et j'ai l'habitude de dire qu'on est euh, scientifique féministe et militante, ce qui explique euh, beaucoup de choses que vous allez voir. Euh, comme, euh, comme on l'a précisé, je, suis, je ne suis pas une experte en, en intelligence artificielle, euh, je, suis génétique, je fais de la recherche en génétique, et c'est par on va dire, mon engagement féministe et militant que euh, je me suis retrouvée à m'intéresser à ces sujets. Euh, il y a sept ans, on a cofondé une association avec Flora, qui s'appelle WACScience. Et c'est une association qui a pour but de qui est scientifique et féministe et qui s'intéresse en fait aux divers liens qui existent on va dire entre ces deux mots science et féminisme ça va aussi bien travailler autour des bon, des questions des stéréotypes et de la, de la présence ou de l'absence des femmes dans ces milieux que sur comment on va dire le la science peut traiter différemment les femmes et les hommes donc là c'est un peu plus les sujets de, de par exemple discrimination des algorithmes ou encore d'un troisième aspect qui est celui de comment on peut utiliser des technologies, par exemple ici les algorithmes, pour en fait faire progresser la cause de l'égalité. Et donc à travers ces trois thématiques, on sait notamment, on a développé un certain nombre de projets dans cette association qui avaient attrait, au, par exemple, au numérique. On a développé une application, par exemple, qui cherchait à permettre à tout le monde de compter en conférence ou dans son équipe autour de soi les sexes ratios et en fait de faire de la science citoyenne en utilisant les données qui étaient récoltées par cette application. Et donc c'est un peu par là où petit à petit, on est arrivé à se poser des questions autour du numérique. Euh, et plus tard de l'intelligence artificielle euh, et, euh, et de ces questions euh, d'égalité femmes-hommes. Euh, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, la collection Égale à Égale, c'est une collection de petits livres qui font moins de 100 pages, Ça se lit très vite. Pour moi, je dis un peu que c'est des articles de presse un peu enrichis. L'idée, c'est vraiment de parler de, de concepts hein, au public le plus large possible. Donc ce livre, c'est avant tout, on va dire, pour essayer de, de rendre les, les, les questions liées aux biais des algorithmes, à l'absence des femmes dans ce secteur ou encore de l'utilisation de ces, ces algorithmes pour faire progresser l'égalité à un public le plus large possible. Il est sorti le, le 14 mars. Euh, et du coup, je vous ai mis le sommaire pour que vous puissiez avoir une petite idée de, de ce qu'il y a dedans. Et globalement, on reprend trois types de messages. Un, la présence des femmes dans le secteur, où on a globalement où sont passées les femmes, et nous, la façon dont on le décrit, c'est que c'est un concours de gigabits. Et du coup, pour comprendre qu'en qu en fait, on a une évolution où c'est bien ce qui a été mentionné, on avait des femmes qui étaient présentes, puis qui après ont petit à petit été moins présentes, quand le milieu a commencé à exploser, et à être beaucoup plus intéressant à divers points de vue. Ensuite, on s'intéresse, après avoir fait le constat des qui ont été évoqués de, par exemple d'algorithmes qui vont systématiquement exclure des CV féminins ou des, euh, des traductions qui vont être on va dire sexistes. Enfin On donne toute une série d'exemples, on essaye de comprendre et de décortiquer les mécanismes étape par étape pour comprendre comment on y arrive. Et enfin on va dire que le, le dernier aspect qu'on essaye d'aborder c'est de comment on peut utiliser et quels sont les exemples d'utilisation des algorithmes pour faire progresser l'égalité. Et là, on essaye notamment de parler de deux choses qui sont, numéro un, qu'on peut utiliser les algorithmes pour faire du diagnostic très quantitatif et de façon très facile. Donc, par exemple, c'est des algorithmes qui vont être utilisés pour regarder des films et mesurer le temps de parole des femmes. C'est quelque chose qui a été fait sur les 100 films les plus rentables en 2016, un algorithme de Google Analytics et qui a permis de montrer que les femmes étaient deux fois moins présentes. Et ce même type d'approche a été fait dans des médias français en mars euh, sur 700 000 heures de programme, et a montré que là encore, les femmes parlaient deux fois moins que les hommes. Et ce qui est fabuleux là-dedans, ben, c'est que, un, on peut le refaire tourner en 2018 pour, ou 2019 pour voir si ça a progressé. Et euh, on a aussi euh, des chiffres qui permettent d'aller convaincre et qu'on peut appliquer à chacun type de milieu. le deuxième chose, c'est ça va être ce qu'on appelle des algorithmes plutôt même créateurs d'égalité. Donc là, ça va être forcer des algorithmes à, par exemple, proposer... Euh, pour un poste, 50% de CV féminin, 50% de CV masculin, ou proposer des algorithmes de la même manière qui sont capables d'écrire des articles de presse, euh, de proposer des algorithmes qui peuvent écrire des biographies de femmes pour Wikipédia. Euh, donc voilà, Donc là c'est une, une overview très rapide de, de, de ce qu'on a dit, et je voudrais juste insister sur deux points. Euh, donc le premier, euh, c'est un peu une, une, une diapo qu'on est en train de construire euh, et euh, qu'on a un peu euh, développé, on va dire, pendant notre réflexion. Où euh, vous voyez... Euh, alors, je ne sais pas s'il y a un pointeur... Oui euh, Donc vous voyez ici un peu nous ce qu'on a défini comme les différentes étapes pour construire un algorithme. Ensuite, on a les biais qu'on a un peu euh, identifiés. Alors tout ça, c'est fait un peu, euh, nous, en lisant des publications, en lisant des choses... Euh, et je le redis, on n'a pas de formation en sciences sociales, en rien du tout, donc c'est plus la façon dont on a analysé ça. Donc si vous avez des critiques, avec le plus grand des plaisirs, je les écouterai. Les conséquences potentielles et nous, les des pistes de solutions qu'on qu a commencé à voir. Et là où je rejoins l'intervenante de tout à l'heure, c'est que pour nous, c'est qu'une des pistes de solutions que de... Euh, reprendre les bases de données et de les corriger, euh, elle arrive là. Donc euh, la première étape, c'est définir un objectif. Et là, euh, nous, par exemple, définir un objectif, c'est euh, comment dire quel est le meilleur élève pour intégrer une formation okay Est-ce qu'on le définit par la moyenne en une matière, la moyenne sur toutes les matières, la participation, etc. Ça, euh, pour définir un objectif, il va falloir le traduire en règles mathématiques. Et en fait, ben, ça, ça peut être imprégné de biais inconscients et individuels. Euh, Typiquement, des biens inconscients, ben voilà, il y a eu des travaux qu'on montré à l'ENA qu'en fonction du type d'épreuve qu'on mettait à l'entrée, on n'avait pas le même taux de féminisation par la suite. Euh, et du coup, ben, pour nous, ça, ça veut dire qu'ensuite, on peut avoir des mauvais choix. Et ben, comment on peut résoudre ça euh, ben, On peut déjà avoir plein de personnes qui sont différentes. Dans la, même, dans la même équipe, ce qui, permet, ce qui permettrait en fait d'avoir plusieurs types de points de vue et d'éviter certains écueils, mais aussi de former les gens pour avoir un peu une vision globale en termes d'égalité, euh, notamment les data scientists, pour éviter qu'on soit limité uniquement à acheter les bases de données. Euh, pour euh, éviter de, de rentrer dans le détail, je ne vais pas tout vous décrire, mais je suis ravie d'en discuter avec vous après. Mais euh, voilà, on voit qu'on a des solutions qui sont à la fois techniques, comme créer des bases de données, ou par exemple définir euh, à l'interface de sciences, comme les mathématiques, la philosophie, les études de genre. qu'est-ce que c'est qu'un algorithme équitable, et comment on le met en place. Euh, et du coup, ensuite, associé à ça, ben, on a toutes d'une série de solutions que nous on décrit dans le livre, qui vont aussi bien être techniques que, euh, on va dire, de formation, d'éducation, de réflexion, de nouveaux types de recherche, etc. Euh, ce qui a été passionnant pour nous, c'est que ça nous a avant tout euh, permis de, de voir qu'en fait, c'était un, un champ euh, fa fascinant, on va dire, en termes de nouvelles questions et de nouvelles pistes de recherche euh, à développer. Et le deuxième point que, que je voulais euh, aborder, euh, c'est qu'en fait, on, on a écrit ce livre avant tout, comme je vous l'ai dit, pour... Euh, dans une démarche militante, euh, c'est-à-dire pour convaincre un certain nombre de personnes que c'est des sujets importants, donc convaincre le grand public qu'il faut s'y intéresser, que c'est des choses qui existent et que les technologies ne sont pas neutres, convaincre les chercheurs en, ou les praticiens de l'intelligence artificielle que ces problèmes existent et qu'en fait, il y a tout un tas de séries de solutions qu'il y a à mettre en place et aussi convaincre aussi bien les associations que les chercheurs dans le domaine du genre de s'emparer de ces thématiques <rire> et du coup d'essayer d'apporter toutes leurs compétences dans ces domaines pour essayer de faire bouger les choses parce qu'il y a énormément, on pense, de concepts qui ont déjà été défrichés et qui pourraient aider à faire une meilleure IA et dans l'idée en fait de parler notamment au grand public, on a collaboré avec deux artistes euh, pour euh, réaliser, donc Marine Spa a réalisé une BD qui est disponible en ligne. Alors euh, vous avez le site ici sur internet où ça c'est le nom de sa BD, elle a un super blog de BD féministe excellent, euh, qui a adapté tous les concepts de notre livre en BD. C'est une BD qui fait 14 planches, donc ça se lit euh, très vite. Et euh, l'autre chose qui dure une minute, c'est en fait on a une série de vidéos qui sont là encore... Euh, euh, ici et en fait qu'on cherché à diffuser pour le moment qu'on diffuse aussi auprès bah, de, de publics comme par exemple bah, des collèges, des lycées, ce genre de choses pour essayer en fait d'avoir une autre approche donc juste pour que vous voyez un peu le style C'était très rapide et je vous encourage à... On, on a eu la chance d'avoir euh, la possibilité de faire des interviews un peu en longueur. Euh, donc, euh, si vous n'avez même pas envie d'acheter le livre, je pense que la plupart des choses euh, sont en ligne. Euh, mais sinon, je vous encourage à, à consulter cet ouvrage ou à me poser des questions pour en savoir plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aude. Donc, euh, je vais penser à Ludivine, ça va Euh, si, si ça ne vous dérange pas, je vais rester assise, j'ai très très mal au dos, donc je vais éviter de me lever, de piétiner, de me faire encore plus mal. Euh, donc bonjour, à, bientôt, bonsoir à toutes et à tous. Euh, donc je vais vous parler euh, rapidement d'un élément que, que j'ai abordé dans ma thèse qui porte du coup sur la robotique humanoïde et donc sur les personnes... Euh, un certain nombre de chercheurs euh, en robotique que j'ai pu rencontrer, interroger, avec qui j'ai pu discuter, passer du temps, écrire quelques articles aussi, faire quelques recherches, enfin, ce qu'on appelle l'observation participante en sociologie. Euh, donc je vais vous parler de genre et robotique et euh, notamment de la question des savoirs situés des personnes qui font de la robotique. Euh, donc... Rapidement, pour replacer ce que c'est que le, les savoirs situés, euh, je vais parler de Sandra Harding, qui est donc l'une des théoriciennes qui a introduit la connaissance et la production de savoirs comme étant situés. C'est-à-dire, je la cite, donc, que la classe, la race, la culture, les assignations de genre, les croyances, les comportements des chercheurs eux-mêmes doivent être compris à l'intérieur même du cadre de la recherche qu'ils ou elles cherchent à faire. Donc, Les scientifiques et chercheurs parlent depuis un certain point de vue, produisent des objets, des connaissances selon un certain point de vue, donc le leur, bien qu'ils le pensent comme étant généralement neutre, du fait de la manière dont les sciences se pensent et se sont conçues au cours du, du XVIIe siècle, par exemple. Donc, il faut cependant préciser que, je cite un article de Leslie Funkearn et Marie Valin, que le positionnement féministe que j'adopte, donc la critique féministe que j'adopte, euh, par rapport aux sciences, ça ne consiste pas à dire qu'il n'y a pas de connaissances scientifiques certaines possibles, mais qu'il faut rester vigilant et vigilante quant à l'influence des conditions de production de la connaissance sur la connaissance elle-même. La théorie des savoirs situés se situe à mi-chemin entre le totalitarisme dû à une vision unique et son image en miroir, le relativisme. Donc, Pour interroger les sciences d'un point de vue féministe, il faut prendre en compte cela, voir en quoi les, scientifiques, les savoirs scientifiques sont situés et les scientifiques situés, du coup. Dans notre cas, voir en quoi le robot est l'expression des savoirs situés de ceux qui le conçoivent. Donc, pour replacer rapidement la robotique, c'est une discipline qui s'inscrit dans un champ plus large, celui de l'informatique appliquée. Une discipline qui est fortement androcentrée, où les femmes représentent un pourcentage assez faible dans l'ensemble des informaticiens. Euh, Isabelle Collet euh, nous donne le chiffre de 20%, Catherine-Marie donne un chiffre autour de 21%. Enfin, voilà, ça tourne dans, ce, dans ces eaux-là, euh, et les roboticiens que, et roboticiennes que nous avons pu rencontrer sont pour la majorité d'entre eux issus de formations en informatique et en ingénierie. Un certain nombre d'études par exemple celles de Björn burner de d'Avernas, Isabelle Collet, Catherine Marie, mettent en avant la façon dont ces formations en ingénierie et en robotique valorisent des valeurs généralement associées au masculin et viennent alors renforcer l'androcentrisme de ce champ scientifique, à savoir euh, les valeurs, ce sont les ambitions, combativité, logique, rationalité, exclusion de la sensibilité du sujet, etc. Tout ça, ça a un impact en fait, sur la forme finale que prendra le robot. L'informatique, c'est une discipline qui est nécessaire au développement du robot pour euh, leur programmation, pour qu'ils puissent fonctionner, puis qu'ils puissent agir, prendre des décisions, etc. Et elle se constitue au cours du 19e et du 20e siècle, pensée par des théoriciens qui cherchent à comprendre l'intelligence humaine en théorisant des machines à calculer, des machines intelligentes. Sous couvert de, de neutralité. Et sans, avoir, et sans en avoir conscience, ils conçoivent en fait un certain modèle d'intelligence. Même les roboticiens eux-mêmes disent, hein, l'intelligence, on ne sait pas trop ce que c'est, donc c'est difficile de, de la théoriser. Mais pour essayer de faire une machine intelligente dans un premier temps, euh, ceux que Isabelle Collet, ou, ou, ou même qui sont considérés comme les pères de l'informatique, euh, conçoivent un certain modèle d'intelligence qui est souvent basé sur leur propre intelligence. Alors, Isabelle Collier prend le cas exemplaire de John von Neumann euh, qui avait une mémoire photographique et qui pensait que la, la mémoire en fait, était le siège de l'intelligence, c'était vraiment ça qui faisait l'intelligence et que si on construisait des machines qui avaient de plus en plus de mémoire, elles seront de plus en plus intelligentes. Euh, ça, ça vient donner une certaine forme à l'informatique, ça explique en partie pourquoi est-ce que dans un premier temps on a tellement mis... Euh, euh, l'accent sur le fait de construire des ordinateurs qui étaient de plus en plus puissants et de, qui avaient de plus en plus de mémoire. Euh, de la même manière que Norbert Wiener en fait, pense la machine intelligente à partir de ce que lui nomme une nouvelle science enfin, qu'il a conçue, la cybernétique, et euh, à travers laquelle il valorise en fait l'organisation rationnelle de la société et met sur le même plan cerveau humain et machine pensante. Donc, pour Norbert Wiener, ce qui compte, c'est le traitement de l'information, peu importe que ce traitement de l'information soit fait par un cerveau humain fait de matière grise, de neurones, de synapses, ou euh, par un, une machine qui serait euh, enfin, conçue avec des circuits imprimés, euh, des systèmes électriques, etc. Donc, euh, pour ces informaticiens, enfin, c'est ce qu'on appelle les vers de l'informatique, l'intelligence apparaît sans corps, et... Euh, dans un premier temps, c'est quelque chose qui est très discuté en ce moment donc, euh, parmi les roboticiens et les informaticiens, euh, qui, maintenant, euh, pensent de plus en plus l'intelligence à partir du corps, comme euh, l'intelligence devant, devant se développer à partir d'un corps. Euh, donc euh, pour, pour reprendre euh, Michel Calon, euh, il voilà, y a un, un petit débat en cours, euh, une incertitude, il y a quelque chose qui, qui est en train de se faire à ce niveau-là. Donc, le robot, du coup, ce que le robot est, c'est un support possible pour exécuter un certain nombre de programmes. Euh, il faut savoir que pour les roboticiens que j'ai pu interroger, euh, le véritable robot, le robot universel, celui qui, qui, qui vraiment, euh, que eux vraiment considèrent comme un robot et pas une machine-outil, c'est le robot humanoïde. Euh, et pourquoi humanoïde Parce qu'en en fait, ils mettent en avant sa polyvalence, euh, la bipédie, et son adaptation du coup, à un monde qui est anthropocentré, basé sur une certaine idée de l'humain, sur une certaine forme, une taille universelle. Euh, là, je reprends ce que Londa Schiebinger avait mis en avant dans certains de, de, de, enfin, certains de ses travaux, sur le fait que en, dans les études médicales, en ingénierie, ou encore pour les crash tests automobiles, on avait une certaine idée de l'humain euh, qui avait une certaine taille, donc 1m70, le jeune homme blanc valide d'un m 70 pour 70 kg. Euh, pour les roboticiens, en fait, c'est un petit peu la même chose qui se passe en robotique, le, le, on a une image de l'humain qui est en fait cette, cette image de, de ce jeune homme blanc, euh, même par rapport aux représentations euh, imagées, euh, que je ne parle même pas forcément de films, mais vraiment de, de, de représentations qui sont utilisées parfois dans les communications scientifiques. Euh, quand on parle de, de robots ou de prothèses ou de, de choses techniques de ce genre-là, souvent ce qui est mis en avant, c'est un jeune homme blanc. Il euh, y a Lucie Dalibert notamment qui a travaillé sur ces questions-là. <coughs> Et si, évidemment, un robot n'atteint pas ses caractéristiques, notamment la question de la bipédie, euh, les roboticiens parlent plutôt de robots semi-humanoïdes. Donc les robots qui sont sur roues, même s'ils ont le haut du corps qui, est, euh, qui ressemble à un humain avec une tête, un torse, deux bras, euh, du moment qu'il est sur roues, ils parlent de robots semi-humanoïdes et pas de robots humanoïdes. Donc euh, cette notion de bipédie elle est vraiment, vraiment très, très importante. Euh, <coughs> Ensuite, par... Un jeu de projection, parce que les roboticiens ils sont, ils se projettent en fait dans, dans leur machine, même s'ils si le critiquent, eux-mêmes, ils ne sont, ils sont, eux comprennent pas trop pourquoi ils font ça. Euh, parce qu'ils sont rationnels, c'est des scientifiques, euh, ils ont conscience que c'est une machine, ils ont conscience que ce sont eux qui la programment, et que bien sûr le robot n'a pas d'émotion, euh, que bien sûr tout ça c'est euh, du jeu. Euh, malgré tout, ils se projettent dans le robot et ils le perçoivent comme un autre. Un autre potentiel. Euh, et, euh, et en fait, lors de cette projection, euh, souvent, ils viennent genrer le robot. Alors, souvent au masculin, parce qu'il euh, y a cet androcentrisme qui fait qu'ils ben, pensent l'autre à partir de leur propre modèle. Euh, donc, souvent, ils pensent le robot d'abord au, au, au masculin. La forme générale aussi du robot, souvent, leur fait penser plutôt au masculin. Et. Euh, et puis bon, le masculin, finalement, que ce soit dans le langage, ils le disent eux-mêmes. Hein, voilà, en français, on dit « il » pour le neutre. Donc euh, quand on parle du robot, même quand on le neutralise, on dit « il ». Donc on va aussi quelque part le masculiniser, ils en ont bien conscience. Euh, mais il euh, y a quand même des fois où euh, ils vont jorer le robot au féminin. Et quand ils genre le robot au féminin, vu que le féminin, ce n'est pas neutre, ils ont besoin de le, de le justifier, de l'argumenter, et là ils vont mobiliser du coup des arguments qui sont généralement liés à des stéréotypes de genre sur ce qu'est le féminin. Donc souvent ils vont dire on a choisi de genrer au féminin le robot parce que on voulait que les usagers potentiels euh, fassent preuve de plus, plus d'empathie, où est l'impression que le robot fait preuve de plus d'empathie avec eux, euh, qu'il y a une meilleure intercompréhension, parce que le féminin ça représente aussi la non-violence, donc on n'a pas peur du robot. Il euh, y a cette notion de convergence, le fait qu'avec les femmes on converge plus, elles, elles sont plus à l'écoute, du coup euh, on a plus la possibilité euh, de se sentir à l'aise. Et, euh, et ça, c'est pour rendre en fait, le robot, de leur point de vue, moins effrayant pour l'usager potentiel. Et inconsciemment, du coup, par l'utilisation de ces stéréotypes de genre, ils les reproduisent, euh, ils les reconduisent, les renforcent et les réifient. Euh, tout cela avec l'impression de faire un travail scientifique objectif, rationnel, neutre et donc juste. Du coup, euh, j'en arrive à ma troisième et dernière partie sur euh, comment les femmes qui font de la robotique en fait, s'inscrivent euh, dans la conception de robots. Euh, donc rapidement euh, aborder en fait la question de la place des femmes en robotique. Donc elles sont peu nombreuses, elles sont peu nombreuses, les roboticiens le, le disent. Alors j'ai eu l'occasion d'en interroger beaucoup, on va dire par rapport à l'ensemble des personnes que j'ai pu rencontrer. C'est pas représentatif du nombre qu'elles qu sont euh, en termes, si on parle en termes de pourcentage. Euh, le fait d'avoir travaillé sur la question, d'avoir annoncé que je travaille sur la question du genre fait que beaucoup de femmes sont venues. Euh, en me disant genre « Ah, je connais des femmes, il faut que tu interroges des femmes ». Alors j'ai interrogé énormément de femmes roboticiennes, euh, ce qui fait qu'elles représentent, je crois, plus de la, la, presque la moitié de mon échantillon. Donc on est loin des 20% de femmes en informatique. Euh, mais donc elles sont présentes, et, euh, et les roboticiens et roboticiennes que j'ai pu interroger euh, m'ont déclaré, alors ils n'ont pas de chiffres, vraiment, mais ils, ils constatent, ils remarquent, quand, sans même qu'on leur pose la question, hein, juste quand on leur dit qu'on travaille sur le genre, ils remarquent que les femmes favoriseraient en robotique en fait, certains types de spécialités, plus que d'autres, euh, notamment la question de l'interaction humain-robot, humain humain-machine. Ils n'apportent pas d'explication à, à cette féminisation de ces spécialités. Et du coup, j'ai posé trois hypothèses par rapport à ce qui m'a été annoncé. Euh, premièrement, pourquoi, trois hypothèses qui pourraient expliquer cette féminisation en fait, de ces spécialités. Euh, la première, c'est le choix euh, des femmes de favoriser des spécialités récentes. C'est ce qu'a pu nous dire une étudiante en ingénierie informatique par rapport au big data, où elle disait que c'est une discipline récente, et du coup, il euh, y a beaucoup de femmes qui le choisissent. Elle ne l'a pas expliqué pourquoi, J'ai pas... Euh, rechercher plus loin, parce que ce n'était pas forcément ce qui m'intéressait euh, euh, là-dedans. Mais voilà, c'était le choix de favoriser des spécialités récentes, parce que probablement elles sont moins masculinisées. En tout cas, c'est ce qu'elle a émis comme, comme, euh, comme hypothèse, elle aussi. Euh, le choix des femmes de favoriser, des le, de, de candidater plus souvent dans des équipes qui étaient déjà féminisées. Euh, donc ça, ça nous a été rapporté par une post-doctorante. Euh, et donc ça, ces deux premières hypothèses, elles sont plutôt liées à des choix stratégiques en termes d'insertion professionnelle et de carrière. Et euh, la dernière hypothèse, c'est que la spécialisation en euh, pardon, HRI, donc interaction humain-robot, serait plutôt liée à des compétences dont disposeraient les femmes roboticiennes de par leur place dans le social. Donc, je vais aller assez vite. Euh sur cette dernière hypothèse. Donc je me base sur le travail de Carole Gilligan, euh, qu'avait introduit euh, Vanessa Nuroch. Euh, donc elle met, Carole Gilligan, en fait, euh, met, met en avant dans, dans son ouvrage en fait, la capacité des femmes euh, liées à leur posture particulière dans l'univers social. Hein, Ce n'est pas essentialiste, c'est juste pour dire, voilà, elles sont, euh, elles sont socialisées d'une certaine manière et donc elles, elles perçoivent le monde d'une certaine manière, donc justement ces savoir situés. Donc l'effet que les femmes, je cite, « la sensibilité aux besoins des autres et le sentiment d'être responsable de leur bien-être poussent les femmes à tenir compte des voix autres que les leurs et à inclure dans leur jugement des points de vue différents. » Donc cette capacité à prendre en compte d'autres points de vue que celui du chercheur propre, c'est quelque chose qui peut être très très important dans l'interaction humain-robot puisqu'il faut imaginer un utilisateur potentiel et ce qui va, comment il va agir avec le robot, etc. Donc penser d'autres voix que la sienne. Et... Euh, ensuite, euh, le dernier point par rapport à, à ça. Oui, je vais très, très vite. Euh, donc, l'informatique, ça nous a été décrit comme une discipline qui, qui cherche à résoudre des problèmes. Et c'est finalement questionner est-ce que les femmes, de par ce qu'elles sont femmes et qu'elles sont socialisées en ta, tant que femmes, euh, peuvent résoudre les problèmes différemment Et donc, là, je reprends rapidement vraiment euh, ce que Gligan disait sur les enfants euh, Jake et Amy le fait qu'ils euh, il ne il résolvent pas en fait, le problème de Heinz euh, de la même manière, que Amy va plutôt mettre en avant euh, le fait qu'il faut résoudre le problème par la communication avec la personne, et pas par la logique. Ce n'est pas une question de logique, c'est une question de communication. Et donc, en interaction humain-robot, est-ce que, justement, euh, la, les compétences euh, que les femmes ont acquis en tant que femmes ne euh, sont pas quelque chose qui peut permettre euh, de, penser, de résoudre les problèmes différemment, donc par la communication et pas par la logique, euh, qui fait qu'elles euh, qu euh, qu feraient une, de la robotique et de l'informatique différemment. Du coup. Euh donc tout ça, ça s'intègre dans une. Voilà, c'est euh, quelque chose pensé à partir de, de, des savoirs situés, c'est quelque chose euh, qui permet de, de replacer en fait, la manière dont sont faits et créés des objets. Euh, et je pense que c'est important d'avoir de, de, de, conscience euh, de, justement où sont situées les personnes qui créent euh, des savoirs ou des objets pour euh, savoir pourquoi est-ce que en fait, ces objets ont cette forme-là. Merci. Merci beaucoup, les divines. À toi, Seigneur. Donc Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voulais vous remercier, remercier la mission femme du CNRS de m'avoir invité à participer à ce colloque tout à fait passionnant. Je suis ravie d'avoir pu écouter, en fin de compte, des présentations de, de disciplines aussi diverses hein, sur ces questions du genre. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Je vais essayer de vous présenter un petit peu... Une perspective euh, informatique, j'ai envie de dire, de, des questions du genre. Euh, sous l'angle de, des aspects de réidentification, je vais expliquer un petit peu ce que c'est. Et je vais donner un exemple de gender bias qui, qui a aussi, euh, je pense, ça a été évoqué dans une des présentations précédentes. Donc très très courte présentation. Juste pour donner un petit peu le contexte, donc, je suis donc, directrice de CNRS au laboratoire Lyris, donc laboratoire d'informatique en images et systèmes d'information. Ça se trouve à Lyon, c'est une très jolie ville de province. Euh, voilà, et mes thématiques de recherche sont les systèmes distribués, donc, euh, qui sont constitués d'un ensemble d'ordinateurs, vraiment pour simplifier, qui travaillent ensemble afin de résoudre ou de. de des problématiques données ou de fournir des services aux usagers. Et je me focalise en particulier aux aspects fiabilité, performance et aux aspects protection des données personnelles. Et c'est sur ces aspects-là que je vais essayer de, de, je veux dire, de parler un petit peu lors de cette présentation. Donc je me suis intéressée, alors je ne suis pas du tout spécialiste du genre, néanmoins je me suis intéressée aux questions d'empreintes numériques des individus. Donc qu'est-ce qui caractérise en fin de compte notre empreinte sur Internet, à travers nos usages de l'Internet, en particulier quand on essaye de faire des usages anonymes, on va dire, de, de, des services qui nous sont offerts sur Internet. Donc ici, je donne un exemple. J'ai beaucoup travaillé sur deux types, j'ai envie de dire, de données. Donc les données de géolocalisation, de mobilité. Donc je vais expliquer un petit peu ça. J'ai aussi travaillé sur, je donnerai un exemple un petit peu plus, plus tard, sur les données de recherche sur les, euh, les, les données de requête sur les moteurs de recherche. Donc ici j'ai pris une petite capture d'écran de deux traces de mobilité que l'on a capturé en fait, en donnant des dispositifs mobiles, en fait des smartphones à des usagers sur le campus. On avait eu voilà, un projet sur lequel on avait, on avait une centaine de cobayes humains, hommes et femmes voilà, euh, qu'on a pu suivre pendant une quinzaine de mois environ, et pour lesquels on a collecté, bien sûr, avec, avec leur consentement, leurs traces de mobilité. Et bien entendu, notre objectif n'était pas du tout d'inférer des informations sensibles et concernantes, mais c'est plutôt, justement, de travailler sur comment est-ce qu'on peut protéger, en fin de compte, ces informations qui sont collectées de manière assez intensive sur les dispositifs mobiles. Donc ici, on voit deux traces. J'ai encerclé un, point, un ensemble de points donc un cluster, euh, qui correspond en fin de compte à ce qu'on appelle un point d'intérêt. C'est un, un endroit où la personne s'est arrêtée pendant une certaine période de temps. Et bien entendu, en fait il y a eu plein de travaux qui démontrent que les points d'intérêt peuvent, peuvent révéler tout un tas d'informations sensibles sur les individus. Ici, j'ai donné des exemples. Par exemple, on peut, à partir de, de l'information temporelle, on peut savoir si, si c'est plutôt euh, euh, la où la personne habite, où est-ce qu'elle travaille. Euh, si c'est un lieu de culte, on, on peut inférer ses préférences religieuses. Si elle visite le QG d'un parti politique, on peut inférer ses préférences politiques. Si elle va régulièrement dans un bar gay, par exemple, on peut inférer ses préférences sexuelles. Et ainsi de suite. On peut également inférer des informations sur les liens sociaux entre les individus. Si, par exemple, comme on le voit, la, la, la colocalisation du point vert, enfin les, le cluster vert et le cluster rose, on peut inférer que les personnes habitent à peu près au même endroit. On ne peut pas être sûr que c'est exactement le, le même appartement, mais du moins dans le même, à peu près à la même adresse. Et donc, euh, bien entendu. À partir de ces points d'intérêt, euh, il y a également en fin de compte, des travaux qui s'intéressent justement à la réidentification du genre à partir de ces données de mobilité. Typiquement, il y a une forte probabilité d'inférer que l'individu est un homme ou une femme en fonction de, par exemple, s'il va régulièrement chez le gynécologue ou s'il va régulièrement dans un centre d'esthétique. On, on peut avoir des triathlètes qui peuvent biaiser un petit peu les, les résultats, néanmoins, euh, qui s'épilent régulièrement. Néanmoins, on peut inférer avec certaines probabilités ouais, des informations de gens à partir, à partir des données de, de mobilité. Dans mon équipe, il y a également euh, un, deux chercheurs, enfin, un chercheur et une chercheuse qui travaillent sur la réidentification du genre à partir de tweets. Donc ici, je vous donne un exemple d'une tâche qui a été... Donc une tâche, c'est en fait un, une sorte de défi qui est lancée tous les ans dans le cadre d'une conférence en informatique qui est très appliquée. C'est une conférence pendant laquelle, tous les ans, en fait, on peut soumettre des tâches, des tâches et pour lesquelles en fait, les chercheurs se saisissent de ces tâches, récupèrent un corpus de données et essayent de, de construire des algorithmes qui répondent au mieux à ces tâches. Donc ici, c'était une tâche qui avait été proposée l'an dernier, c'était la réidentification du genre à partir de corpus de tweets, dans différentes langues, arabe, anglais, espagnol, et pour lesquelles il y avait, donc ici on voit la taille du corpus, euh, voilà par exemple, il y avait euh, 7500 euh, euh, individus, donc ils disent qu'il y avait environ la moitié d'hommes, la moitié de femmes dans ces corpus, et pour chaque individu, il y avait une centaine de tweets et 10, 10 images, euh, 10 photos qui avaient été euh, euh, voilà, prises par les individus, et la question c'est construire l'algorithme d'apprentissage ou autre, hein, qui infère avec la plus grande probabilité euh, le genre de l'individu. Donc euh, notre équipe, enfin les chercheurs de l'équipe, euh, donc s'il y avait eu 32, euh, 32 algorithmes qui avaient été classés, euh, le nôtre était le cinquième, euh, le cinquième dans la liste. Et On peut voir, c'est l'information intéressante ici, c'était que en fin de compte, avec plus de 80%, on arrive à euh, globalement identifier le genre avec une précision d'environ. Euh, dans le meilleur des cas, 81%. Cette année, une autre tâche a été proposée dans le cadre de cette conférence et pour laquelle il s'agit de, alors, non pas seulement de réidentifier le genre, mais aussi, avant de réidentifier le genre, savoir s'il s'agit d'un bot, donc en fait d'un algorithme, d'un algorithme, euh, enfin voilà, comme on dit plus communément, d'une intelligence artificielle, même si je n'aime pas du tout ce terme, ou s'il s'agit d'un humain. Et s'il si, s'agit d'un humain, il s'agit de savoir donc si c'est un homme ou si c'est une femme, à partir, encore une fois, de tweets. Euh, il y a eu aussi, euh, donc, euh, ça c'était euh, un, euh, un article que, qui avait été euh, publié dans la presse, il y a, c'est assez vieux, c'était 2013 je pense, oui c'est 2013, donc c'était une entreprise, je regarde le temps, c'était une entreprise anglaise qui avait développé, en fin de compte, un système qui permettait, euh, donc, en fait, qui équipait en fait des poubelles, donc ici, des poubelles intelligentes, et pour lesquelles, euh, en fait, on avait, quand on passait devant, la poubelle, euh, l'objectif, c'était que la poubelle affiche de la publicité ciblée. Et donc, la publicité ciblée, en fait, comment ils arrivaient à faire en, en, en fin de compte ce miracle C'est qu'à partir des dispositifs informatiques, donc des, des smartphones qu'on a, qu a les, mais il faut savoir ce que, que ces smartphones, quand ils se connectent à une antenne Wi-Fi, quand le Wi-Fi est allumé, bien entendu, ils échangent une information qui est leur identifiant unique, donc l'adresse Mac, et donc, euh, au fil des déplacements des individus, s'il y a plein de ces poubelles qui sont déployées dans la ville, en fin de compte, on arrive à traquer un individu qui se déplace d'un endroit à l'autre, etc. Donc, par exemple, certains pubs étaient intéressés par savoir Est-ce qu'il s'agissait d'un client habituel, etc., qu'il faut fidéliser, etc., pour lequel on va lui afficher, en fin de compte, une pub ciblée en lui offrant des coupons de réduction, etc.? Et pour la réénonciation du genre, il y a eu, parce qu'on fait de la pub ciblée de meilleure qualité si on sait s'il s'agit d'une femme ou d'un homme, ces, ces poubelles avaient également été placées dans, des, dans les toilettes. Donc voilà, donc, ça, c'était une réénonciation de genre assez simple à faire. Bon, bien sûr, on peut avoir quelques, quelques erreurs si des voilà, si femmes, comme moi, tout à l'heure, utilisent des toilettes qui ne, sont pas, ne leur sont pas destinées. Donc, euh, il y a eu... donc. Euh il y a eu également d'autres études de réidentification du genre à partir des applications qui sont installées sur les smartphones. Donc, ici, c'est une étude qui a été publiée en 2014. Donc, on peut voir. Euh, donc, en fait, l'information qui est. Euh, les applications qui sont installées sur le smartphone est une, infor une information assez facilement accessible par les applications qu'on installe du moment qu'on valide, en fin de compte. Je ne sais pas si vous avez vu cet écran, tout le monde l'a vu. Quand on installe une application, on a une espèce de, de, de demande de droit d'accès à tout un tas d'informations. Et parmi les informations auxquelles les applications accèdent assez facilement, c'est l'information des autres applications qui sont installées. Et à partir de là, on peut voir, c'est la dernière ligne ici, ils arrivent à atteindre une précision d'environ 70%. Donc, euh, réde... donc, ils arrivent à réidentifier le genre à partir des applications... Alors, il y a des applications assez discriminantes, hein, comme par exemple des, des applications sur le cycle, sur la fertilité, etc., etc. Bon, qui permettent, en fin de compte, de, de discriminer, euh, de, enfin, en tout cas dans ce corpus-là, assez facilement les hommes euh, des femmes. Et on peut comparer, en fin de compte, d'autres euh, sources qui permettent de réidentifier le, le genre, comme les requêtes web, euh, le, le, status, euh, le, le statut Facebook, etc., etc., ou les mises à jour de statut Facebook, bon, mais ce sont des informations qui sont plus difficiles d'accès par les applications, les applications mobiles. Bon voilà, il y a, il y a, il y a pléthore en fait de, de ma manières de réidentifier le genre, j'ai envie de dire, dans les systèmes informatiques, les systèmes informatiques distribués. Je vais terminer par ce dernier slide euh, euh, qui a été évoqué en fait plus, plus, plus tôt dans, le, dans, ce, dans ce colloque et qui, qui s'agit de qui est autour de la du biais de gens dans la, les systèmes de, de reconnaissance vocale. Donc ça, c'était un, une étude qui avait été faite sur le système de reconnaissance vocale de Google, qui est quand même un système qui est très, très utilisé, qui est quand même assez performant. Et donc, dans cette étude, la chercheuse, en fait, avait montré qu'en fait, sur un corpus assez, assez grand euh, d'usagers, du, j'ai plus les chiffres en tête, mais qu'en fin de compte, euh, il y avait 47 en moyenne de mots euh, de, euh, de qui étaient correctement reconnus chez les femmes, contre 60 chez les hommes, en moyenne. Bon, bien sûr, cette étude suivait un certain nombre d'études euh, précédentes hein, qui, qui, avaient été, euh, qui avaient été également publiées. Alors, il y a des, des travaux qui sont en cours, bien sûr, pour améliorer ces aspects-là. Donc là, je vais terminer par peut-être une question, parce que, in fine, ce genre de biais, donc l'hypothèse principale, c'est que le biais est lié aux, aux données, en fin de compte, qui sont utilisées pour entraîner ces systèmes d'apprentissage. Et demain, en fin de compte, et notamment une des dernières technologies ou une des dernières, euh, un des derniers résultats de recherche en apprentissage qui a été publié par Google, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage fédéré, (federated learning, dans lequel, en fin de compte, les données d'apprentissage sont collectées dans les dispositifs mobiles. Donc, par exemple, si on, utilise, si on pense, par exemple, au clavier qu'on utilise avec le correcteur automatique, etc. Donc, on tape des choses sur notre clavier, on corrige. On, donc, Google nous propose des mots, etc. On les corrige, etc. Donc, on construit un corpus d'apprentissage localement. Et une des dernières techniques d'apprentissage et qui se veut meilleure pour les aspects protection de la vie privée, c'est qu'au lieu d'envoyer les données dans des serveurs distants, etc., pour entraîner des algorithmes d'apprentissage. et plutôt les algorithmes d'apprentissage qui viennent auprès des, des dispositifs mobiles. Donc, les, les, les, a, les algorithmes d'apprentissage ou les modèles d'apprentissage sont mis à jour, en fin de compte, au plus près des données et pas à l'inverse. Plutôt que d'envoyer les données sur des serveurs distants. Donc, c'est plutôt intéressant euh, d'un point de vue euh, protection des données personnelles. Et donc là, quelque part, on peut supposer que ces applications sont utilisées par autant d'hommes que de femmes. Donc, il y aurait quelque part euh, euh, plus d'équité dans, enfin, dans la, la proportion d'hommes et de femmes, euh, enfin, des, en, en termes de sources de données. Et la question que je, que je me pose, hein, qui aujourd'hui euh, est apparue, euh, je ne m'étais jamais posée, euh, je vous l'avoue, cette question auparavant, c'est est-ce que j'écris moi-même les algorithmes de la même manière que euh, mes collègues masculins Alors ça, c'est une, <rire> une très bonne question. Je ne saurais pas répondre à cette question. C'est pour ça qu'on a vu euh, toutes ces études... Euh, euh, préalable Et est-ce que, justement, euh, il ne s'agit pas, justement, euh, dans ce, dans ce domaine-là de l'apprentissage, une question de données plutôt qu'une question d'algorithme Donc, euh, voilà. Donc, je, je termine par une question. Hein. Désolée. Mais... Est-ce que je peux juste réagir sur cette question Parce que c'est une question qu'on s'est beaucoup posée. Enfin, et euh, j'ai pas d'élément de réponse précis. Juste, il y a juste un papier qui est sorti euh, euh, cette année qui montrait qu'en fonction du code qui était écrit, on pouvait assigner l'auteur un peu comme un livre qu'on écrirait. On est capable de dire, ah, c'est du Stendhal ou du Balzac, ou voilà, en fonction du style. Et du coup, c'était possible. Donc je me dis, la, la question qu'ils n'ont pas fait, c'est qu'ils regardaient s'ils avaient fait, euh, s'ils si euh, avaient réussi à prédire justement euh, un peu ce que vous faites, gender identification euh, Et euh, après, il y avait quelqu'un d'autre qui avait aussi souligné que la, tous les langages de programmation les plus utilisés avaient été écrits uniquement par des hommes. Et que du coup, qu'est-ce que ce serait potentiellement qu'un langage de programmation qui aurait peut-être été codé différemment Je ne sais pas si ça a un intérêt ou pas, mais en tout cas, c'est une question intéressante. Oui, enfin, il y a quand même eu pas mal de femmes qui sont intervenues. dans. C'était sur les 10, les, les, les, les plus les utiliser une moyenne, je suis d'accord, hein, je ne dis pas qu'il n'y a aucune contribution. Cette... Ok, merci à vous trois. Donc, je pense que là, on peut prendre quelques questions malgré l'heure tardive. Le, les micro -marches. Merci beaucoup pour ces, ces interventions qui étaient vraiment passionnantes. J'avais deux questions. Euh, une première question euh, pour Fiora, Vincent, si vous pouviez remettre la slide que vous aviez mise avec les problèmes et les solutions. Oui, c'est de bernheim Pardon, autant pour moi. Fin de journée. Comme il y a votre double, j'ai dû la voir en, Aucun en transparence. C'est ça voilà, c'était celle-là. En fait, moi, avant de travailler sur l'éthique du CAIR, j'ai travaillé sur le, les questions de justice. Hein, et notamment sur... Euh, là, je fais un coming out, du coup, euh, inversé. Euh, et sur, euh, sur John Rawls, donc, qui a beaucoup travaillé sur les questions d'équité et de justice. Et justement, je m'interrogeais euh, sur la démarche, hein, sur le rapport entre euh, justice et CAIR et le fait que, justement, il y a un des, un des acquis, j'ai envie de dire, de la critique féministe, c'est que jusqu'à présent, on a considéré que tout ce qui était... Éthique, morale, voire politique, devait se poser en question de justice. Et là, en fait, je ne peux pas m'empêcher en voyant votre tableau, ça me sonne aux oreilles, euh, ou ça me, ça me saute aux yeux, je ne sais pas comment il faut le dire, euh, de, de me demander si ce que vous proposez de mettre en place, ce n'est pas ce que John Rawls appelle le principe de différence, dont on beaucoup appuyé pour tout qui, sur, enfin, sur lequel on s'est beaucoup appuyé pour tout ce qui était discrimination positive. En gros, l'idée, c'est que les inégalités sont acceptables, hein, euh, sont justes. Faire sont équitables si elles profitent au moins favorisées. Et là, ce que je me demandais, du coup, c'est, mais c'est vraiment une question verte, hein, euh, c'était si ce que vous proposez, c'est pas d'une certaine manière euh, de, euh, à l'intérieur du système, euh, de le rééquilibrer, de remettre une balance, comme diraient les, les anglo-saxons, euh, mais de le faire à l'intérieur d'un système qui est justement un système viriliste, genré, axé sur des questions de justice. Euh, et ça répond un peu aussi à, enfin, à, la, à la dernière question. Euh, la question, ce n'est pas tant de savoir faut, enfin, ce que je disais tout à l'heure, s'il faut 50% de femmes ou 35%, je ne sais pas. Du coup, où faut mettre le curseur euh, et euh, X% d'hommes, ou XY% d'hommes, j'en sais rien. Euh, mais aussi, comment on pense, et c'est un petit peu, je crois, ce que disait Ludivine, comment est-ce qu'on pense euh, l'algorithme, la machine et dans quel cadre de structure on le fait, que ce soit donc pour coder ou que ce soit pour repenser nos questions de justice. Et là, euh, ma question, du coup, c'était de savoir, est-ce qu'on doit rester à l'intérieur du système Et j'ai bien entendu que vous disiez que c'était une solution parmi d'autres. Et moi, je pense aussi qu'il faut en passer par là, et peut-être qu'il faut aller plus loin. Euh, ou est-ce qu'il faudrait peut-être mettre... J'ai envie de mettre presque une colonne euh, après, si vous voulez, on peut travailler dessus hein, pour essayer de le faire, ou plusieurs. Euh, et justement, si ce n'est pas une étape, et euh, du coup, comment faire pour ne pas s'arrêter, ne pas se figer, ne pas se fossiliser euh, à cette étape Voilà, donc en fait, du coup, ça revient quasiment à une question pour les trois. Parce que je crois que vous avez un peu toutes les, toits, toutes les trois tournées aussi autour de, de cette question. Ben, Coder, coder comme un homme, qu'est-ce que ça veut dire Et est-ce qu'il faut se poser la question en ces termes aussi Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin C'est très intéressant. Euh, ma, ma première réflexion, c'est que je ne connais pas les travaux que vous avez mentionnés, donc j'aurais ravi de les lire. Euh, donc euh, Je ne peux pas vous répondre euh, parfaitement euh, parce que je n'ai pas pu euh, réfléchir à ça. Euh, je suis a priori toujours... Euh, on va dire, euh, ouverte et intéressée. Et je pense qu'aller plus loin, c'est toujours une bonne idée. Euh, donc, euh, bien sûr, évidemment, euh, la, la question, c'est comment et sur quel terme. Euh, par contre, euh, sur euh, des, des choses qu'on qu fait peut-être écho euh, en, en vous écoutant parler, si la question, c'est en effet de dire que euh, certaines... On peut biaiser un peu le système dans l'autre sens pour favoriser... Euh, ceux qui sont euh, de facto... Enfin, on vit dans une société biaisée où il y a des inégalités et des gens défavorisés. Et pour le coup, c'est une thèse euh, qu'on assume dans le livre que non, on serait assez euh, pour euh, le biaiser, mais dans le, ce qu'on appelle, nous, le bon sens. <rire> euh, C'est-à-dire euh, essayer d'utiliser... Euh, vu qu'on est capable d'encoder euh, ces biais, on pourrait un peu euh, encoder euh, l'égalité euh, dans les algorithmes. Et on ne dit pas que c'est la solution, toute la solution au problème, mais qu'au moins ça peut essayer de faire progresser ça euh, d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce que ça veut dire euh, concrètement qu'encoder euh, l'égalité dans les algorithmes Je ne sais pas, j'ai y des idées, il euh, y a des pistes, il y a plusieurs façons de faire mais la, la variable du sexe ou du genre par exemple était, étant pas, euh, il y a eu des, des travaux qui ont commencé à être réalisés sur se dire ah ben, par exemple on met euh, x doit être supérieur si x est la proportion de femmes x doit être supérieur ah, voilà. en fait c'est pas aussi simple que ça parce qu'on euh, va, on va être capable de réidentifier le genre à travers d'autres catégories donc euh, par exemple euh, les histoires des CV c'était pas que l'algorithme euh, trouvait femme c'est qu'il allait chercher s'il n'y avait pas euh, club d'échecs de femmes parce qu'en fait, tout était intégré et que quoi qu'il arrive, voilà. Donc, ce n'est pas une question simple, euh, mais, euh, mais, que, mais par contre, je pense qu'elle est passionnante et que euh, si on pense qu'il faut en effet réduire les, les inégalités en commençant par euh, coder d'une certaine façon, il bah, y, a, y a des concepts par Diobu Loamini, qui était une, qui est une chercheuse au MIT, qui développe cette notion qu'elle appelle de « encoding ». Et donc, un peu de la même manière que euh, l'écriture inclusive, faire du code inclusif, mais pour le moment, j'ai plus l'impression que c'est un cadre de pensée euh, et qu'il reste à le transcrire, en fait, euh, dans, dans des choses concrètes. Oui, je peux peut-être dire quelque chose. Alors, petit à petit, ma, ma réflexion aussi évolue. Donc, c'est vrai que euh, c'est très clair pour moi que les données que nous produisons sont genrées donc ça c'est assez, assez clair ça a été démontré dans plein d'études etc., etc donc vient la question de est-ce que les algorithmes qui les exploitent sont également genrés en fin de compte sur internet tous les systèmes de recommandation, les systèmes de pub etc ciblés etc euh, oui ils sont genrés c'est à dire qu'en en fait ils ne sont pas que genrés ils essayent de euh, Il euh, sur, voilà, la minutes. au cœur de la personnalisation euh, et, qui, et la personnalisation est au cœur de Quasiment tous les systèmes qu'on utilise, euh, les systèmes d'achat en ligne, les systèmes quand on veut regarder un film, les recommandations de films, les, reco les recommandations d'articles, de, euh, de, de, de restaurants, de news, euh, etc., etc. Le profil euh, de l'utilisateur est, est, est, est exploité de manière très intensive hein, et, et du coup là, le genre est également, est également exploité. Donc maintenant, est-ce que ça nous enferme Parce qu'il y, y a eu cette histoire de, il y a eu beaucoup de, de, de scandales autour de la, de oui, exactement, de la bulle algorithmique. Donc est-ce que ça enferme en fin de compte les hommes et les femmes, euh, voilà, dans des, des choses qui potentiellement, enfin, que les autres algorithmes considèrent comme plus appropriées pour eux, etc. C'est une bonne question. En tout cas, cette question a été euh, posée pour d'autres, pour d'autres, pour les, pour les sphères politiques, pour les sphères. Mais c'est une question tout à fait pertinente. Il y a une étude qui montrait que sur les publicités ciblées de Google euh, concernant en fait la proposition d'offres de, d'emploi, euh, il y a des profils qui ont été simulés euh, hommes-femmes et ça montrait que sur les offres d'emploi, euh, pour un profil simulé femme, c'était systématiquement des offres d'emploi à rémunération moins élevée. Euh, dû justement à en fait euh, le, le profiling et le ciblage. Euh, voilà, donc euh, c'est des, des choses à mon avis... Enfin, euh, ça paraissait un peu pour moi évident que si ça existait dans la sphère politique, dans la sphère quoi que ce soit, dans d'autres sphères comme celle de l'emploi... Euh, mais bon, j'ai cette étude en tête, mais j'imagine qu'il y aura sûrement d'autres. Ludivine, tu, tu peux rajouter quelque chose ou euh, Pas spécialement, c'est euh, si ce n'est que... Oui, je pense qu'il faut chercher toujours plus loin. Enfin, on, avec la forme académique, on, se, on se, se retient toujours de dire des trucs. Mais, euh, <rire> euh, mais, mais oui, oui, enfin... C'est toujours pareil, euh, on commence à, à, à, à, à gratter et puis en fait, on, on soulève encore, encore et encore et encore et on se dit c'est sans, sans fin, sans fond. Donc euh, oui, il faut toujours chercher derrière, encore ailleurs, autre chose. Enfin, euh, comme dans euh, X-Files, ils disent hein, la, la frontière, enfin, c'est toujours ailleurs. Okay. Est-ce qu'on a le temps de prendre une autre question euh, S'il y a une dernière question Bonjour, Patricia Godet. Je, suis dans un, je travaille dans un conseil régional. Euh, donc Je suis dans un monde qui m'est un petit peu étranger, avec une question depuis ce matin, d'ailleurs, euh, devant l'intérêt de vos travaux, de savoir comment, euh, euh, comment on les concrétise, en fait, quand on est euh, dans l'action et notamment au contact de, de politiques qui n'ont pas la même temporalité que vous. Mais ma question, elle porte sur le RGPD. On est aujourd'hui... Enfin, euh, le règlement de la protection des données est donc tombé euh, l'an dernier. Donc on est tous en train de, de déployer euh, cet objectif et je voulais savoir si euh, dans le cadre de vos travaux, vous avez des préconisations euh, sur ce sujet en lien avec la question du genre. C'est plutôt pour toi Sonia. <rire> euh, je pense qu'il faudrait qu'il qu y ait... Euh, donc, euh, il y avait une intervenante spécialisée en droit euh, tout à l'heure, je ne sais pas si elle est toujours là dans la salle, pour au cas où je... Voilà, si je dis des bêtises, qu'on me corrige. J'ai regardé un petit peu euh, les textes euh, de la RGPD. Ils ne sont pas nécessairement... Enfin, en tout cas, de ce que j'ai lu, ils ne sont pas genrés. En revanche, les questions de l'anonymisation des données les questions euh, des droits d'accès, etc., etc., du consentement, etc., sont au cœur de ces, de ces sujets. Donc, typiquement, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec les poubelles qui suivent les individus, etc., c'est des choses qui sont aujourd'hui totalement illégales parce que, tout simplement, en fin de compte, les, les, les individus on, on, enfin, ne sont pas... Euh, on ne on, on leur demande pas, dans ce type d'application euh, qui sont du, du suivi, en fin de compte... Euh, opportuniste d'individus en utilisant des technologies euh, voilà, du numérique, euh, le consentement n'est pas demandé. Donc, dans ces questions-là, voilà, c'est très facilement... Faci, enfin, c'est très facilement... On peut très facilement dire que, voilà, c'est dans les clous où, où, ça, où ça ne l'est pas. Euh, euh, les questions du... Donc, l'anonymisation, c'est des, des, une dimension qui est très importante dans le cadre de la RGPD, c'est-à-dire que si on collecte des données personnelles sur les individus qu'on les stocke et qu'on les utilise pour des besoins. Donc en dehors du consentement, on est obligé quelque part d'offrir un certain nombre de garanties aux individus sur la protection des, des données qui sont collectées à leur sujet, avec bien sûr toutes les dimensions droit à l'oubli, etc., etc. Si jamais l'individu le demande. Mais honnêtement, je n'ai pas vu de question de genre, en fin de compte, explicitement cité dans les textes de la, de la RGPD. Après, je peux dire des bêtises, hein. c'est pour ça que je voulais. Une ultime question de, de la part de Michel Bazville. Euh, oui, sur, ce, sur cette question RGPD, euh, je suis Michel Bazville, ancienne présidente de section, et à ce titre, je suis intervenue devant la réunion de l'ensemble des secrétaires scientifiques de section au mois de décembre. Euh, qui voulaient euh, discuter de la question euh, comment on augmente les proportions de femmes, comment on, on garantit une meilleure euh, égalité de traitement entre femmes et hommes, enfin toutes sortes de questions qu'on peut se poser quand on siège dans des jurys de concours. Et je fais remarquer la chose suivante, euh, il y a maintenant un système de gestion des informations euh, concernant les candidats qui s'appelle Marmotte. Je dis là, c'est très facile là-dedans de mettre en haut de manière à ce que tous les membres de jury pendant la délibération est euh, l'information euh, présente à l'esprit le nombre d'interruptions de carrière pour congés de maternité ou congés de maladie ou tout, qui concernent tout le monde, les hommes et les femmes, mais en particulier les congés de maternité. Et là, l'adjoint à la secrétaire générale du comité national dit « Ah ben oui, mais justement, hier, on avait une réunion avec la DSI au sujet des implications de la RGPD. L'information congé de maternité est une information privée, c'est pas du tout sûr que l'on puisse, dans un système informatique existant, euh, faire ça. Alors que tout le monde l'a dans les... Enfin, les rapporteurs l'ont dans le dossier. J'étais en train de demander un truc très simple, mais la RGPD met un obstacle à cette chose très simple. C'est juste un exemple très concret. Donc euh, l'anonymisation, mais ben oui, mais ça va aussi sur des questions comme ça. Et quand on a besoin de cette information pour, euh, sans faire de quantitatif, mais simplement avoir l'information qualitative, ben bah oui, telle personne, elle a eu deux enfants euh, pendant sa thèse, et ça peut arriver, et donc euh, elle a peut-être un peu moins de publications, ou moins de post -doc à l'étranger, enfin bon, et bien ça, euh, la RGPD crée un obstacle. Peut-être que l'obstacle sera le, mais j'en sais rien, mais immédiatement, quand la DSI euh, s'empare de la question, voit, et la, évidemment la direction des affaires juridiques, il y, y a des obstacles tout de suite pour faire des choses relativement élémentaires. Je propose qu'on arrête là, vu l'heure tardive. Merci beaucoup, mesdames.